Bonjour les amis, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Alors bien évidemment, là j'enregistre la vidéo, Ça n'est pas le, je ne suis pas sur le 1er janvier parce que j'évite <rire> de tomber dans des énergies négatives, c'est-à-dire de vous faire le tirage, soit parce que je vais être fatiguée ou je vais être pressée parce qu'il faudra que je parte, euh, soit parce que j'aurais trop mangé ou trop bu et que ça va me faire euh, canaliser des mauvaises énergies parce que vous savez que l'alcool, la drogue et même donc la cigarette, tout ce qui est en connexion avec les cigarettes. Bon, moi, je ne fume pas hein, personnellement, mais voilà, je, je préfère vous dire que euh, quand vous avez quelqu'un qui fume et qui boit, il, a, il touche surtout des énergies basses. Des, voilà, Donc, je préfère éviter les catastrophes et prévenir euh, D'un souci sur dimanche que j'aurais peut-être pas pu euh, accomplir la vidéo correctement, donc je préfère la faire En tout cas, je vous souhaite mes meilleurs vœux de 2023, bien évidemment avec tout ce que cela comporte De l'amour, de l'argent, de l'abondance et surtout de la santé Pensez d'abord à votre santé, c'est ça qui fait que vous êtes en vie Plus vous êtes positif, plus vous êtes éloigné aussi euh, des maladies, parce que vous savez ce que vous créez, en fait, ça vient de vos pensées, les maladies viennent très souvent de ce que vous pensez, ce que vous donnez, donc euh, essayez d'être dans l'amour, la joie, le bonheur, le maximum, et n'ayez pas peur, parce qu'on essaye de vous faire peur, bien évidemment, avec tout ce qui euh, nous entoure en ce moment. Donc voilà, ayez confiance que vous êtes protégé, que, que vous. au maximum et que vous serez toujours sur la meilleure des voies possible. Donc je vous envoie tout plein de lumière et d'anges pour que vous soyez vraiment dans cet amour inconditionnel pour vous et les autres. Et surtout pas dans l'aigreur et la culpabilité ou l'énergie ou, euh, d'envie euh, qui va vous repousser justement cette abondance. Alors, alors, euh, non, je vois une petite image, c'est trop mignon, on dirait mon chien. Alors, euh, le choix numéro 1, ce sera l'archange Uriel qui est euh, présent peut-être cette semaine pour vous. Ces deux archanges qui vont être présents. Uriel qui dit que votre, vos émotions sont en train de guérir, ce qui vous ouvre un plus grand amour, justement. Vous, je vous aiderai à vous libérer de la colère et du pardon. Euh, de votre cœur et de votre esprit. Donc si vous n'avez pas pardonné, si vous avez de la colère, de l'aigreur, justement de la rancune envers quelque chose ou quelqu'un, Monsieur l'archange Uriel va vous aider à vous en libérer. Ouais, vous êtes en, dans une période de guérison. Et l'archange Gabriel qui vient en deuxième choix. Vous avez un, un but de vie important qui inclut de la communication et des arts, donc de l'artistique. Hein. S'il vous plaît, ne permettez pas à vos insécurités, c'est ce que je viens de vous dire, de vous retenir. Je vous aiderai. Donc l'archange Gabriel va vous aider à développer votre don, surtout s'il est dans la communication et les arts. Et va vous éloigner surtout de vos insécurités, c'est-à-dire de vos peurs, peur de l'échec. De ne pas y arriver, de ne pas euh, obtenir ce que vous voulez. C'est ça. Soyez dans l'amour surtout. Donc, un qui guérit et un qui vous donne le courage d'aller de l'avant et de suivre votre voie. Uriel ou Gabriel <rire> Allez, on commence avec Uriel. 3, oh là, j'étais bavarde. 3, euh, on va dire 3,50. 3,50. Allez, tas numéro 1. Quelles sont les énergies sur le 2 janvier Oh, regardez l'énergie du pardon. Ben voilà, c'est lui. Hein il est en train de vous dire qu'il va falloir pardonner pour avancer. Ah, zut Oh, regardez, pardonner pour avancer, pour évoluer. <rire> c'est le message du réel. Allez on a la conscience, on a le chakra couronne. Alors, justement, vous prenez conscience d'une désillusion, vous prenez conscience qu'il y, qu y a eu quelque chose qui n'a pas euh, fonctionné, que euh, cette année, vous, vous, vous faites le bilan peut-être de vos échecs, de vos erreurs, de ce qui n'a pas répondu à vos attentes, de désillusions aussi, hein, c'est-à-dire que vous êtes euh, fourvoyé dans une fausse réalité qui n'était pas la bonne et vous en prenez conscience. Vous prenez conscience d'apparemment que vous êtes en peine, euh, que euh, vous vous reprochez peut-être d'une situation. Hein. On fait le, le bilan justement. Hein? On fait le bilan, on est connecté à ces désillusions. Hein? Il y a un jugement qui va apparaître. Alors les hommes pour euh, le premier tas. Tempérance cette semaine du 2 au 8. Hein? Libération et clairvoyance. Waouh. Alors messieurs vous faites un grand pas dans votre clairvoyance. Vous tempérez vos émotions. Vous tempérez, vous vous modérez, vous êtes équilibré et vous êtes capable de vous libérer peut-être justement d'une attente, euh, d'un poids et vous reprenez votre pouvoir visuel, c'est-à-dire que vous avez votre chakra troisième œil qui est hyper développé. On parle de voir clair à travers un besoin de se délester d'une situation peut-être un peu trop lourde à porter, et euh, à ma main. <rire> ouais, un peu lourd à porter, un lien qui vous retient, et vous êtes en à même de, de percevoir ce qui est bon pour vous, et qui va vous remettre euh, voilà d'aplomb euh, en, en équilibre, je dirais. La tempérance vient équilibrer, monsieur. Alors déjà, on a chakra couronne, chakra troisième œil, c'est pas mal. Hein. Alors la femme. Pour la semaine, du 2 au 8, premier tas. Mais justement, il y a une décision qui est prise sur les mensonges et l'incapacité. Ok, oula Et la guérison. Ah bah tiens, ça ressort. Hein. Ça ressort en fait le message du Riel. Vous prenez une décision ici sur tous les mensonges, les hypocrites, les personnes euh, qui ont porté des masques, qui vous ont mené dans le mur et vous en guérissez. Mesdames, cette semaine, je pense que vous allez vous diriger vers euh, ben justement l'apaisement de vos émotions liées à des échecs, liées à des mensonges, liées à des personnes hypocrites qui euh, ne vous font tourner en rond ou qui euh, finalement dans leur comportement... Ou alors, c'est... Ah ben oui euh, ça ne sert à rien, en fait, de porter un masque. Vous allez vous apercevoir que de porter un masque, ça vous sert à rien et que, justement, vous devez passer outre. Vous devez même aussi guérir votre ego. Hein, c'est ça. On, on décide de se dévoiler parce que le voile que vous portez ou que l'autre porte ne permet pas d'avancer. C'est inutile, en fait. Le masque est inutile. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre Mmh. Ça pourrait être une personne qui décide finalement de ne plus se diriger en, envers des personnes qui portent des masques, et qui ne sont pas elles-mêmes, qui trichent avec vous, euh, qui ne sont pas honnêtes, vraiment. Après, c'est peut-être pas forcément négatif, dans le sens où on peut se protéger parce qu'on a vécu euh, des douleurs et qu'on n'a pas envie de recommencer, mais voilà, on, on, moi j'ai l'impression que vous passez un cap cette semaine et plus tard, bien évidemment, vous êtes sur la voie de la guérison, comme Archange Uriel l'a dit, et vous allez pardonner justement tout ça, toutes les personnes qui vous ont fait perdre du temps, avec qui vous avez été en connexion de, de, de, de mensonges, d'hypocrisie, de trahison, d'adultère, euh, ou de porter juste un masque pour se protéger, qui ne sert à rien, parce qu'on n'avance pas, on n'est pas soi-même. La santé, l'échec, vigilance l'avenir donc vous êtes passé par un cap au niveau santé vitalité vous avez peut-être accusé une certaine lenteur euh, voilà les choses n'étaient pas comme vous vouliez et vous dites que maintenant dorénavant vous allez vous méfier à l'avenir de euh, de votre santé c'est à dire de vos énergies vous allez peut être davantage vous protéger justement des personnes qui vous ont piqué euh, piquer votre, votre énergie, peut-être des vampires énergétiques. Euh, ouais, Je vois des personnes qui essayent de piquer votre énergie parce que vous avez une belle énergie et que dorénavant, vous ferez davantage attention. Vous allez vous protéger, vous allez vraiment peut-être faire attention à, à, à vous nettoyer régulièrement, à regarder qui vous côtoyez, qui sont ces vampires, qui sont ces personnes négatives, qui sont les, les personnes qui vous volent. Euh, votre cœur, votre euh, n'importe hein, euh, dans votre vie, celles qui sont euh, menteuses aussi, celles qui sont dans l'hypocrisie, hein, on retrouve l'énergie de la méfiance. Vous vous méfiez dorénavant euh, sur vos prochaines connexions spirituelles euh, ou même euh, physiques. Amour. L'amour. La solitude. Oh l'enfant enfant intérieur imagination alors sur cette semaine on va dire que vous allez vous retrouver un peu plus seul vous allez peut-être faire le bilan de votre enfant intérieur et créer quelque chose d'autre vous, vous euh, alors on retrouve l'art l'art c'était euh, bah, c'était l'archange gabriel ok parce que on a quelqu'un ici dans l'amour qui a besoin de solitude qui a besoin de se retrouver même peut-être seul avec son enfant et de créer quelque chose de nouveau alors on va voir ce qu'il va créer Imaginez aïe peur changement d'accord ok bon là j'en ai mis un peu beaucoup mais il me fallait euh, une histoire en fait euh, il faut que vous changiez votre état d'esprit mes amis sur le, le domaine amoureux si un jour euh, ou si en ce moment vous, vous sentez seul il ne faut pas dans cette solitude créer peut-être quelque chose de négatif. Parce qu'on s'imagine le pire avec les peurs. On s'imagine être en insécurité parce qu'on se sent seul. Il, faut il, va, il va y avoir un changement ici. Justement, cette carte vient après. Après les peurs. Donc, vous allez changer d'état d'esprit, vous allez changer de comportement. Au lieu d'imaginer peut-être le pire, vous allez imaginer d'être dans l'amour, d'être en sécurité, vous allez imaginer être avec la personne avec qui vous souhaitez, qui vous protège, qui vous adore, qui, vous, qui est là. On a un changement d'état d'esprit pour moi parce que ça, c'est votre imagination. Surtout, n'essayez pas de voir le pire dans des situations où vous vous ressentez seul euh, sur une relation amoureuse. Par exemple, vous n'êtes pas avec la personne que vous aimez, mais ce n'est pas pour autant que vous devez vous imaginer qu'il est en train de vous tromper ou je ne sais quoi. Il y a un changement de toute façon qui va arriver, peut-être plus tard. L'amitié. L'amitié. Aïe, impasse, dispute. Oh là là, oh là, là ennemi. Donc il y a quelque chose qui, qui se passe là. Attention à une relation qui va être un peu euh, compliquée à cause d'une tierce, l'ennemi. On a la mort, donc ça veut dire que ça va s'arrêter, donc ça va finir par s'arrêter. Alors, soit vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas votre ami, en fait, c'est lui ou elle l'ennemi, parce qu'on voit qu'il y a une impasse, une dispute, une dispute entre vous et une personne que vous aimez bien, et que c'est un ennemi, c'est une rivalité, ou c'est une rivalité autre autour de vous, qui vient vous empêcher justement de vous entendre, qui vient provoquer ces disputes. Ça peut être aussi une entité. Euh, je ne sais pas à qui je l'ai dit, mais j'ai dit que des fois, euh, on est connecté malgré nous. Justement, quand on est des énergies basses de tristesse, de colère, on, euh, on attire des, des entités malgré nous qui se collent à notre énergie de blessure, peu importe laquelle, et qui se nourrit de ça. Et qui va amplifier justement en étant là, qui va vous amplifier Justement, cette énergie de tristesse, de colère, d'impatience, de jalousie, d'envie, etc. Et que du coup, bon, là, on dit que ça va se terminer quand même. Ça va arrêter. On va y avoir à la disparition de cet ennemi plus tard. Donc, ça ne va peut-être pas être cette semaine, mais c'est en voie d'arrêter. Ou alors, vous allez couper le lien avec cet ami avec qui ça ne marche pas parce que c'est euh, un rival, une rivale, c'est une personne qui, se, qui euh, est dans l'ombre et que ça ne peut pas continuer. Ou soit c'est l'énergie tierce. Qui vient euh, comme une entité, comme une énergie autre, qui peut être aussi un, une autre personne, qui vient foutre le bazar, <rire> et vous arrêtez, ou la personne avec qui vous êtes ami va arrêter. De toute façon, ça va s'arrêter, de, de toute façon, il y a la disparition, la mort de cette entité. Ok Mais en tout, en tout cas, méfiez-vous d'une personne ou d'une situation qui vous euh, oppose à l'autre, c'est parce que cette personne, soit elle n'est pas bien, si ça fait longtemps c'est que peut-être elle, elle possède une entité sur elle et que du coup, c'est pour ça que ça amplifie votre, vos disputes et vos conflits. Soit c'est que vous devez vous éloigner d'elle simplement. Mais euh, j'ai l'arrêt. J'ai l'arrêt de l'entité. Alors justement, il y a peut-être un nettoyage à faire hein, puisqu'on a des peurs. Alors, maison, la maison. On a l'accomplissement, les excès ouf, et la clé. L'aboutissement, la solution, la chance. Bon, malgré tout, il y a des excès quand même. <rire> Alors, vous arrivez à l'aboutissement, la fin d'un cycle où vous avez connu quelques excès de colère, d'impatience, euh, des excès de table aussi, ça peut être ça, hein. vraiment, j'arrête, j'arrive à la fin, je trouve une solution et je prends la chance. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une, une occasion en fait de vous libérer une occasion de sortir de ces excès euh, et d'en finir avec un cycle au niveau euh, familial euh, concernant une base, une base qui était peut-être basée justement sur des excès, euh, du, des choses trop grotesques à vos yeux, trop excessives, euh, un comportement excessif dans votre situation familiale, votre entourage votre lieu d'habitation me dit que ça va se décanter, il y a une solution qui va apparaître ici, une aide qui va apparaître. C'est la chance de, de, du destin en fait. Une chance qui vous est donnée. Une possibilité justement de trouver une solution, une issue à ces excès, à ces comportements excessifs. Les sept péchés capitaux. <rire> Quelle qu'il soit, ça peut être la gourmandise, ça peut être euh, la luxure, euh, la colère, tout ça. Allez, euh, la richesse, donc c'est l'argent. Comment se trouve la richesse Ouh, la richesse, ah, frein, espoir, ou punaise, effondrement et force, oh, c'est chaud quand même. Hein? Alors là, euh, malgré tout, on a des freins, mais on, on commence à espérer, on espère, on prie que les choses euh, qui se sont effondrées au niveau matériel, euh, vous puissiez les surmonter, que vous soyez fort face à ça. Peut-être c'est une destruction de, de situation, une perte ou un changement drastique dans votre relation avec l'abondance et de rester fort, déterminé, justement de rester ancré dans l'instant présent. De ne pas avoir peur, comme là on l'a vu, sur le domaine sentimental et de changer votre état d'esprit en disant « bon maintenant je suis plus forte » même s'il euh, y a une épreuve qui arrive avec des freins, des retards, j'espère quand même que cette épreuve, eh ben, je pourrai la surmonter en étant fort, plus forte, en étant persévérante aussi. Le travail, le travail, c'est la santé, la paix, le pardon aha, et le voyage. Euh, c'est pas mal, ça veut dire que vous allez aller sur un nouveau départ, vous êtes en paix, vous êtes en voie euh, de guérison en fait, vous pardonnez vos erreurs, ce que vous avez vécu cette année, vous êtes euh, euh, apaisé par rapport à quelque chose qui va arriver en fait. Alors, est-ce que c'est un déplacement qui est prévu dans votre lieu de travail Est-ce que c'est un, une mutation Peut-être que vous devez vous pardonner ce que vous avez fait jusqu'à maintenant qui n'a pas réussi et vous êtes sur une progression ici avec le voyage. Vous allez aller ailleurs, vous allez euh, rencontrer d'autres personnes, vous allez aller dans une autre entreprise, vous allez même peut-être voyager. Euh, vous espérez quand même voyager, partir en excursion, peut-être dans un autre domaine aussi. Envisagez autre chose dans votre travail. Voilà mes amis. Alors, je continue, je fais un break et je vais faire le domaine sentimental comme d'habitude. Alors, ok. Alors, mince, j'avais arrêté ma, ma petite musique. Ok. Alors, on y va pour le domaine sentimental sur la semaine du 2 ou 8 janvier. Alors, regarde les énergies entre vous et votre autre. Alors, on a le temps, oups. la sincérité. 12-24. C'est marrant. Hein Alors, oups. Il y a quelque chose qui doit pas durer, en fait. J'ai l'impression qu'effectivement, vous étiez dans une relation un peu euh, en train de vous chamailler, en train de vous tourner autour, en train de vous provoquer. Titiller un petit peu, mais ça ne va pas durer. Il va falloir être sincère pour moi c'est ça ça doit euh, la sincérité alors soit elle doit durer un peu plus longtemps euh, mais j'utilise pas cette carte euh, comme quelque chose de long moi je dirais plutôt que c'est court engagement couple Ouais, ça peut être une relation qui est basée euh, où on se cherche, on se tourne autour, on se provoque, il y a une emprise, quelque chose comme ça. Mais après, le cœur, regardez, le cœur a davantage davantage de, comment dire, de bienfaits parce qu'il me parle d'engagement dans un couple. Sincérité, on me parle de réconciliation, voyez Réconciliation et amour, waouh Allez, l'homme cette semaine, du 2 au 8, dans quel état il est euh, Ce qu'il attend de la relation, ce qu'il vit, ce qu'il espère donc, et euh, ce qui va être un petit peu compliqué pour lui, bloquant. Mesdames, l'énergie féminine cette semaine, ce que vous attendez de la relation, et ce que vous rencontrez comme problème, et le lien entre les deux. Messieurs, on a l'espoir, waouh, c'est bien ça Oh, rencontre, oh, séparation, vous espérez revenir, vous espérez... Alors, il euh, y a vraiment quelque chose de positif là, parce que... Oh, regardez un 11. Donc, ce que vous rencontrez comme problématique, c'est que vous êtes séparé de la personne, mais vous espérez une rencontre, un rendez-vous, vous espérez rencontrer quelqu'un de nouveau, si vous êtes complètement célibataire, vous n'avez personne... Parce qu'on euh, peut prendre les cartes aussi séparément et ne pas être avec quelqu'un obligatoirement. Mais c'est vrai que là, vous espérez une rencontre, un rendez-vous qui fasse que vous allez vous rapprocher, vous allez discuter alors que vous êtes séparés. Donc, monsieur est dans l'espoir. Euh, il espère, il a, il a lancé une bouteille à la mer. Donc, euh, il espère au plus profond de soit de vous retrouver, soit de rencontrer quelqu'un de nouveau. Parce qu'il est célibataire ou il est éloigné de vous. Mesdames, oh punaise, mesdames, euh, vous voulez contrôler, vous êtes jalouse. <rire> ah, vous voulez la fidélité, d'accord Bon, ça c'est bien. Ah, ben c'est pour ça que vous êtes jalouse. Et vous voulez euh, vous rencontrer tous les deux, plus ou moins, quelque chose qui résonne entre vous, parce qu'on voit que c'est sec, on voit que c'est sec, hein, sec, que c'est aride, que c'est le désert, mais que vous avez du mal à relancer la machine, l'amour, la, et que vous voulez quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui tienne à vous. Alors, évidemment, je vois la notion que vous êtes très possessive. Vous pouvez avoir le côté un peu jaloux euh, et possessif qu'une femme a pour son homme. Ça peut être logique. Hein. Bien évidemment, quand on aime quelqu'un, on ne veut pas qu'il il aille voir ailleurs. Mais attention à cette trop grosse emprise, justement. Parce qu'on avait l'emprise là en dessous qui me fait penser que ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a pas. En fait, vous n'allez pas jouer au chat et à la souris éternellement. Encore on retrouve le gros chat. Et le chat ne peut pas posséder le cœur de l'autre parce qu'il a envie que ça se passe de telle façon. Donc pour moi, attention à cette énergie de jalousie. Peut-être que vous êtes très près euh, de, des pas euh, et du cœur de l'autre et que vous voudriez qu'il fasse de, de votre manière, mais que ce n'est pas comme ça que ça, ça, euh, que ça se passe. C'est justement en lâchant prise, en, laissant, en faisant confiance euh, en la vie que les choses se décantent naturellement. Ce n'est pas en essayant de contrôler qui que ce soit. Plus vous allez contrôler, plus ça va bloquer, plus ça va l'être. l'inverse qui va se produire. Donc vous, ce que vous voulez, c'est la, la, la, la relation en fait sérieuse. Euh, vous voulez qu'il soit euh, à vous. Euh, qu'il soit fidèle envers vous et que vous avez du mal à relancer la machine, à relancer l'amour. Ben justement, il y a une réactivation. En fait, la réconciliation peut être aussi ça. Hein. C'est-à-dire que lui, il espère une rencontre et vous, vous espérez relancer l'amour que vous avez l'un pour l'autre ou rencontrer quelqu'un à nouveau, mais qui soit fidèle. Oh, magnifique <rire> Quoi dire d'autre Vous avez un, un très très beau tirage et message pour le coup sur cette semaine. Votre relation est faite d'amour, d'amour sincère. Donc si vous êtes dans cette position, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y en a pas un des deux là qui doit faire le premier pas parce qu'il rencontre une problématique, c'est de relancer l'amour qu'il a pour l'autre alors que vous êtes séparés, que c'est aride, c'est sec et alors que vous tous les deux vous espérez quelque chose de beau. Donc le seul hic, c'est que soit vous n'êtes pas ensemble, vous avez du mal à vous retrouver, à vous revoir. Soit vous êtes célibataire, vous avez du mal à rencontrer l'amour, mais là vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui veut absolument contrôler l'autre, et ça c'est pas bon. Euh, la jalousie, alors c'est la jalousie d'une femme, mais là je pense que c'est vous. Hein. Vous, euh, vous voulez être avec cette personne, voilà. Vous le voulez rien que pour vous aussi. Parce qu'on voit le lierre, hein, le lierre, regardez le lierre, hein, comme ça fait des dégâts. Hein, D'ailleurs, sur les arbres, ça bouffe tout, hein, ça bouffe les arbres. Donc, on a effectivement ces deux cœurs, mais est-ce que c'est pas trop, trop d'amour hein, Attention à hein, ne pas trop posséder, euh, trop vouloir. À trop vouloir, on fait fuir. Mais il y a une belle énergie d'amour sincère et, et vraiment d'un de, de, beau lien qui peut se créer, et recréer même. Bon, allez, on finit sur une belle note. Avec Uriel. Ouais. Ok. Je vais passer donc au deuxième tas. Je vous fais euh, un petit euh, nettoyage. Je remets les cartes comme avant. <rire> Allez, c'est parti pour le deuxième tas. Euh, donc, l'archange Gabriel, ceux qui ont choisi l'archange Gabriel. Deuxième tas 24, 54. Okay. Alors. Quelles sont les énergies sur la semaine du deuxième tas <coughs> Deuxième tas, Gabriel. Gabriel, archange Gabriel, quel est le message pour le deuxième tas sur la semaine du 2 au 8 janvier Oh punaise, l'ennemi... Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc on est, on est tout de suite informé qu'il y a quelque chose de négatif dans l'entourage, le, l'environnement vous êtes vous êtes disputé à cause d'une rivalité ou une personne négative qui est autour de vous il y a un ennemi il y a une personne qui veut peut-être la même chose que vous vous affrontez euh, avec quelqu'un en particulier ça ne se passe pas très bien ou ça ne s'est pas bien passé il y a euh, une, un adversaire en faites en fait, attention à votre adversaire à vos ennemis ou à une ombre qui tourne autour de vous et qui provoque des disputes ça peut être une entité qui est chez vous et qui provoque des disputes aussi donc euh, un petit nettoyage ce serait pas mal euh, après vous faites ce que vous voulez hein, euh, la sauge et tout ça ça ne fait pas grand chose hein, je pense au niveau des entités elles reviennent euh, il faut vraiment se faire dégager par quelqu'un ou faire des prières, la prière justement des âmes du purgatoire que j'ai mis, déjà ça fait euh, bel effet, ça l'effet dégagé. Une fois j'avais, euh, pour exemple, hein, moi c'est euh, quand je vois qu'il y a des entités, c'est des mouches qui tournent autour de chez moi, c'est plus ou moins des attaques psychiques, il y a des mouches qui arrivent, elles étaient plusieurs, j'ai récité euh, les âmes du purgatoire, euh, qui commence par Notre Père qui est aux cieux, et je l'ai récité plusieurs fois, plusieurs fois, euh, au moins 3-4 fois. Et j'entendais, euh, ne le fais pas, arrête ça, donc ça les dérangeait Effectivement, elle voulait rester là. Et du coup, euh, bah, bah, en, en forçant le truc, en allant jusqu'au bout, il bah, n'y a plus de mouches. Les mouches sont parties, mais alors après trois ou quatre récitations de cette prière. Donc déjà, ça fait nettoyage. Parce que vous, en fait, au lieu de les éloigner, les âmes, vous les retirez, vous, leur en remettez, vous les remettez à l'univers, à Dieu pour qu'ils s'en occupe, pour qu'elles aillent là où elles doivent aller, hein, parce qu'elles ne doivent pas rester sur terre, elles doivent évoluer. Donc pour moi, euh, voilà, c'est quand même un bon nettoyage qui est à faire régulièrement, c'est de réciter cette prière au moins sur neuf jours, si vous ne le faites pas, au moins sur neuf jours, toujours avec une bougie blanche pour aider justement à ce qu'elle s'élève dans la, dans, dans la lumière, à ce que les, les anges et euh, tous les êtres de lumière les emmènent en fait ailleurs que chez vous. Voilà, donc euh, c'est un petit euh, message pour, pour ceux et celles qui ont des problèmes, des entités chez elles ou qui sentent qu'il y a des présences un peu bizarres, voilà, ou des choses qui ne vont pas, euh, qui sont toujours dans la colère, dans la tristesse et que certainement qu'il y a des âmes qui se nourrissent de ça. Allez, on y va pour le tas numéro 2, l'homme. Ah bah tiens, punition, ça commence bien, guérison, ok, sentence, irrévocable. Alors, on me parle d'une décision qui va être prise euh, envers, euh, justement, à, ça me fait penser à, au purgatoire. En fait, cette personne est en train de purger une peine. Et c'est la sentence qui va dire on arrête ça. En fait, on est en train de guérir cet homme qui est dans le reproche, la peine. Il s'est peut-être auto-saboté, flagellé. C'est... Une... a souffert. Hein. On voit une souffrance derrière les barreaux. On a l'impression qu'il s'empêche de quelque chose. Il est en train de guérir et il y a comme un résultat final qui va se décider. J'ai l'impression d'une sentence de là-haut, moi, justement. On arrête que cette personne se prive... Euh, se, se reproche des choses ou euh, soit dans le jugement ou euh, euh, ouais, je pense qu'il y a une privation, il y a quelqu'un qui s'empêche d'être heureux et là il y a la guérison qui arrive et un jugement qui va être décidé donc que ce soit lui, parce que bien évidemment c'est lui aussi de décider d'arrêter de s'emprisonner euh, de se juger en fait sans cesse ou de se reprocher des choses ou d'avoir même de la culpabilité par rapport à quelqu'un vous avez quelqu'un qui culpabilise, qui s'empêche de vivre sa vraie vie, parce que pourquoi Il va se dire « Ah, mais si je fais ci, ça ne va, va pas plaire à l'autre. » Donc, il va s'empêcher de vivre pour l'autre alors que lui est malheureux. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, il y a quand même la guérison et la sentence qui arrivent. Une décision qui va être prise soit de l'au-delà, entre guillemets, ça y est, c'est bon, tu as assez souffert, tu as, as purgé ta peine de souffrance, tu t'es assez euh, privé et maintenant tu es libéré. Ou toi-même, tu vas effectivement te libérer de cette période de reproche, euh, de, de peine ou de châtiment que tu t'es infligé. Mesdames, la jalousie. Ah bah tiens. <rire> L'espoir du sacrifice. Mmh. Ok. Alors, il y en a qui, qui espèrent... Malgré tout, obtenir quelque chose parce qu'elles se seront sacrifiées, parce qu'elles auront, euh, elles se seront privées. Vous espérez vous envier. Il y a une lutte en fait. Il y a une lutte sur vous. Est-ce que vous vous êtes privé, justement, encore? Oh, je... pardon. alors pardon. Attendez, je vous mets en pause. Bon, alors, euh, du coup, je reviens à mes moutons. Euh, lutte, vous êtes peut-être dans une, euh, un espoir, en fait. Une prière comme quoi votre sacrifice... Votre sacrifice et protéger en sécurité c'est à dire que ce que vous avez passé comme euh, vous êtes oublié vous êtes sacrifié vous avez fait euh, euh, des ouais vous avez vous êtes fait passer après vous espérez que ce sacrifice en fait soit utile je pense soit euh, protégé c'est à dire c'était nécessaire pour vous pour obtenir ce que vous voulez mais en fait c'est basé sur vos envies vous avez essayé de de tenir bon en fait j'ai l'impression euh, dans une situation qui vous convenait pas vraiment une situation où vous, vous êtes fait passer après, vous avez fait peut-être preuve de soumission par rapport peut-être à une situation justement où le monsieur, là, on voit quand même une énergie qui est réciproque, quelqu'un s'est privé ou a fait en sorte de, de ne pas être complètement libre hein, puisqu'on voit une privation et que monsieur est en train de guérir et que là vous dites ben voilà ça devait être comme ça en fait ça devait être euh, je devais passer par là et j'espère que ce sacrifice me servira à quelque chose c'est à dire que j'aurai enfin ce que je veux ce que je veux ensuite la santé votre santé interrogation page blanche mensonge ou clairvoyance égo, clairvoyance qu'est ce que c'est que ça dans les énergies Quelque chose d'ailleurs euh, qui est un peu incertain, parce que la page blanche, c'est-à-dire dans vos énergies, on ne sait pas trop, on ne veut pas vous dire, euh, mais il y a quand même euh, une notion qu'il faut y voir clair. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que vous voyez à travers ce masque que vous portez. Peut-être que vous ne voyez pas très clair à cause d'un voile que vous portez sur vous, euh, d'un d'une envie de paraître, vous savez, de paraître bien, par exemple, vous avez envie de paraître, genre, euh, comment dire, dans le bonheur, alors que ce n'est pas vrai. Et là, vous allez euh, certainement vous en apercevoir que de porter un masque, ça sert à rien parce que vous ne savez pas ce qui se passe, parce que vous mettez un masque sur aussi votre chakra couronne, sur votre troisième œil, et du coup, vous voulez peut-être voir ce que vous voulez voir, et euh, par rapport au, au, aux gens et aux événements, c'est plus ou moins faux, justement. Tant qu'on n'est pas authentique, je pense qu'on se ment à soi-même. Tant qu'on côtoie des personnes euh, avec un masque, on n'est pas authentique. Donc, on n'attire pas à soi les, les meilleures situations et les meilleures personnes. Donc, ça, c'est peut-être une prendre conscience que vous avez besoin d'enlever de, ce masque, d'enlever ce voile que vous portez pour vous protéger ou pour X raisons. Ou alors vous allez vous apercevoir effectivement que vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout à cause de quelqu'un qui vous ment ou quelqu'un qui n'est pas lui-même ou elle-même. D'accord Alors, les amours. Alors, ouh, destinée, paix. Ouh, waouh, c'est magnifique. C'est beau ben, ça n'a rien à voir avec le reste en fait. <rire> ça veut dire que vous êtes sur votre chemin spirituel euh, d'un amour un petit peu qui va euh, être dans la paix. Euh, soit vous êtes en train de vous unir, vous allez vous concrétiser une relation solide qui est vraiment sereine parce qu'elle est, elle est, euh, est protégée du ciel elle ouais, est protéger, en fait. C'est votre chemin spirituel. C'est inéluctable ce que vous devez vivre en amour. Ça va vous apporter la paix d'une union, en fait. Vous allez être serein cette semaine sur un contrat. On va vous envoyer même peut-être des signes. On va vous envoyer comme quoi vous allez vous marier, vous allez vous engager. C'est votre karma. Oh, ok. Alors, la maison, le foyer, le pardon l'harmonie ah, et le commencement bien bien bien alors on a un soulagement sur la maison le euh, milieu familial la construction le schéma mental aussi c'est à dire que vous, vous êtes en train de vous pardonner d'être soulagé et de retrouver l'harmonie et un nouveau commencement une nouvelle possibilité s'ouvre ici sur votre lieu d'habitation ok la construction ce que vous construisez en vous, autour de vous, dans votre domicile, votre famille, votre fondation, elle est faite de paix, euh, de pardon, de soulagement. Elle est faite aussi d'une sorte de délivrance, que vous retrouvez l'harmonie enfin et vous commencez un nouveau chapitre. Donc la nouvelle année se propose un peu mieux, en fait, sur ce début d'année. L'amitié. L'amitié, il y a un changement. Une libération et une conscience. Vous êtes en train de vous connecter à l'univers, au chakra couronne. Vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose aussi, que vous avez besoin de vous libérer d'une personne ou d'une situation qui faisait entrave à cette relation d'amitié. Vous lâchez l'affaire et vous êtes connecté à Dieu et donc à la vérité. Pour moi, c'est un bon changement ici concernant une relation euh, que, qui vous tient à cœur. Une personne ici dans le changement, c'est-à-dire... Euh, une avancée en fait par rapport à cette amitié, c'est de vous libérer d'un poids, euh, d'une peur, d'un schéma justement mental, justement d'être en paix et d'être en conscience, c'est-à-dire connecté à l'univers, vous êtes sur la bonne voie en fait, vous ne lâchez pas cette chose, cette personne, ce lien, euh, cette douleur, pour rien, c'est que on vous l'envoie, on vous le dit, vous recevez ça, hein, vous recevez la lumière comme quoi vous devez peut-être vous départir d'un sentiment de peur, d'attente de, euh, il y a une libération, en tout cas il y a un soulagement aussi hein. vous vous libérez d'un poids, vous êtes en conscience alors on peut aussi se libérer d'une personne avec qui on a, on a été, qui, qui ne nous correspond plus, mais là c'est quand même assez positif dans le sens où voilà il y a un changement un bouleversement, une transformation dans votre relation, il y a une transition vous allez vous libérer peut-être d'un schéma avec cette personne et être connecté euh, vraiment à la vérité l'argent La, vigilance oh obstacle apprentissage alors on vous dit faites attention à oui à, par exemple à ne pas vous investir là il y a mercure rétrograde ça me fait penser à ça à ne pas vous investir parce qu'il y aurait des freins dans toute formation de prendre faites attention à des blocages euh, en ce moment on a des freins des freins, des retards, euh, il faudra faire, faire attention à tout ce que vous dépensez parce que, euh, alors, soit concernant des formations, des stages, tout ça, prudence. Hein ça peut être des. Ne vous lancez pas parce que vous allez peut-être vous le regretter. Euh, ou alors, vous allez subir, comme cette semaine, une, une certaine vigilance par rapport à, à vos dépenses financières et que euh, ça vous apprend sur votre chemin, justement, euh, spirituel, c'est-à-dire peut-être de prévoir l'avenir au lieu de dépenser n'importe comment. Euh, faites attention aux voleurs, donc euh, aux pertes d'argent qui pourrait vous réfréner, qui pourrait vous faire euh, capoter certaines choses. Donc, c'est peut-être pas le bon moment de vous précipiter, j'ai l'impression, parce que vous êtes sur la voie de l'apprentissage. Peut-être que vous devez apprendre à garder de l'argent de côté au lieu de le dépenser en bêtises, parce qu'on a quand même le vol. Soyez vigilant, soyez méfiant aux freins qui vont arriver domaine, domaine argent et que vous avez peut-être autre chose à comprendre. Alors, l'apprentissage... Ah là là Vous ça, voyez, ça va, ça va créer une dispute dans votre situation personnelle, est-ce que vous n'allez pas vous chamailler avec votre conjoint ou avec quelqu'un parce que vous dépensez trop ou parce que vous allez vous faire arnaquer ou parce que vous allez décider de faire quelque chose qui finalement ne correspond pas au bout pour vous Ça va créer de la dispute. Par exemple, vous voulez vous payer une formation qui coûte cher, ben ça va peut-être faire de la dispute parce qu'il y a peut-être autre chose à penser d'abord. Voilà, il y a des choses peut-être... Euh, avec Mercure rétrograde, on vous dit normalement de ne pas vous précipiter euh, très souvent dans des, dans des projets. Euh, parce que c'est à l'envers, vous voyez, Mercure rétrograde. Donc, frein, frein, frein. Et ça va même, même peut-être créer du requêt, retard si vous voulez le faire. Donc, on a le travail, le travail cette semaine. Tristesse, oh my goodness, réussite. Ouf, bonheur. ouh. <rire> Au niveau du travail, vous commencez un peu euh, l'énergie triste, euh, donc sur une énergie de tristesse, de de, euh, de déception, de mélancolie, d'une douleur que vous portez. Il y a quand même la réussite et vous retrouvez le bonheur sur la semaine euh, qui arrive. Donc vous allez dépasser cette tristesse, ce chagrin, cette incompréhension. Euh, par rapport à votre travail, par exemple, vous entendez pas avec quelqu'un, ça vous met, en, euh, ça vous met euh, un peu mélancolique et puis finalement, ça s'arrange après, vous voyez, il y a une réussite et le bonheur. Si vous êtes à votre compte, peut-être qu'au début, ça ne va pas être facile, mais que vous réussissez à retrouver euh, euh, une osmose, une joie, une euphorie euh, dans votre travail parce que vous allez, être, euh, vous allez réussir à, à, à dépasser cette tristesse. Voilà mes amis, allez, on continue avec le domaine sentimental, je vais ranger tout ça. Allez, ta numéro 2, Archange Gabriel, je prends donc les cartes d'amour pour voir vos énergies respectives sur vous, votre autre, ou une personne qui peut être aussi célibataire, qui regarde ses énergies en ce moment. Alors, okay. on a la promesse, ou la, la promesse d'un regain. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui revient, qui ressurgit de nulle part C'est-à-dire l'amour est, est ravivé avec une promesse peut-être un peu plus importante, une promesse d'engagement. Vous retrouvez quelqu'un qui s'engage, qui a envie de s'engager, qui a envie de se projeter. Vous réactivez une relation ancienne avec qui vous avez un engagement plus ou moins, une promesse d'envie en fait, une envie de re repartir sur des sur d'autres bases ou de reconnaître l'amour, de vous relancer. C'est un peu la même énergie de, que tout à l'heure. Hein. Un petit peu, donc, monsieur, vos énergies sur l'amour, ce que vous attendez, ce que vous espérez de l'amour cette semaine, ce que vous rencontrez comme problème. Ensuite, mesdames, l'énergie que vous avez cette semaine du 2 au 8 ce que vous espérez, ce que vous rencontrez et ce qui vient en contraire justement vous bloquer et le lien que vous avez entre les deux si vous êtes ensemble. Messieurs, waouh oh, On a l'amour sincère, messieurs. On a l'amour, vous aimez. Vous aimez l'amour, vous aimez la, votre partenaire. Vous êtes dans l'amour, bref. Oh, libération c'est marrant, on l'avait dans les cartes à un moment donné. Donc, euh, vous avez besoin de vous dépatouiller d'une situation qui vous retient. Ah, j'avais la privation justement dans le, ouais, j'avais la prison et la peine. Vous avez envie de connaître. Alors, vous êtes amoureux. Vous êtes en connexion avec quelqu'un que vous aimez sincèrement, mais vous devez euh, peut-être lâcher quelque chose qui vous retient justement sur cet amour. Et l'amour, ouais, voilà. Le problème, c'est que vous avez du mal à vous en sortir. Vous avez l'amour, mais vous avez du mal à, à l'attirer. Vous avez du mal à vous en sortir dans une situation un peu compliquée. Vous êtes égaré, peut-être que vous avez fait des fautes. Vous, vous êtes retenu justement, vous êtes retenu par un boulet, par un lien, par une habitude, par un excès, par euh, euh, une douleur, par une blessure. Vous devez lâcher cette emprise de cette blessure et sortir de là. Vous avez du mal à en sortir en fait. Messieurs, euh, j'ai envie de vous dire, si vous m'écoutez, euh, ben faites le pas de ce que vous ressentez. Parce que là, tout est possible en amour, si vous le voulez vraiment. Mesdames, on a la peine. Aïe, aïe, aïe, la trahison. Oh, punaise, ça craint quand même. De votre côté, c'est compliqué, mesdames. Mmh. Ah, ça ne va pas bien, là. Et le lien Je regarde. Hein. Ah ouais, il y a la solitude. C'est autre... bizarre parce qu'on disait qu'on avait envie... Il y avait une promesse d'amour, une promesse de relance. Et là, on dirait que ça capote. Soit ça a capoté, soit... Ou alors, ça va se remettre d'aplomb, je ne sais pas. La coupe, la c'est coupe, souvent le passé. Messieurs, vous avez envie de vous libérer d'un poids et vous avez du mal à en sortir. Il y a des difficultés à trouver le chemin, en fait, de l'amour. Mesdames, vous êtes dans la peine pourquoi Vous avez peur Alors, donc est-ce que votre compagnon, vous avez peur qu'il vous trahisse ou il vous a déjà trahi, vous êtes séparés C'est ça que vous rencontrez comme problématique. Vous êtes dans la peine parce qu'il y a eu un chagrin euh, par rapport à une blessure qui est, qui est là sur vous et que du coup, dans votre lien, vous ne vous voyez pas. Vous êtes séparés, vous êtes au loin. On a la solitude. Hein. Donc, on voit des personnes qui ne sont pas ensemble là. Elles ont du mal à revenir ensemble ou elles ont du mal à pardonner vous attendez, vous voyez, on est dans la peine, vous attendez qu'il vous trahisse, ou il vous a déjà trahi, c'est pour ça que, voilà, il, peut il a peut-être du mal à revenir d'ailleurs. Euh, on a la séparation, donc, euh, soit euh, vous êtes en train de réaliser que cette personne vous trahit et vous avez du mal à vous séparer parce que vous tenez à lui, vous tenez à lui vraiment, et vous, vous restez dans cet étau entre deux, vous n'arrivez pas à sortir de là parce que vous l'aimez et vous avez du mal à être avec lui, à, pardon, à vous, à vous éloigner de lui parce que vous l'aimez malgré la trahison, malgré euh, le fait qu'il ne tienne pas sa parole et que, voilà, et que vous êtes seul. Euh, sinon, c'est que vous êtes séparés loin l'un de l'autre, qu'il vous a déjà trahi et que vous êtes en peine par rapport à cette séparation parce qu'on a bien la solitude. Pourtant, monsieur est dans l'amour, là. Ce n'est pas logique. On a la fidélité. Donc malgré tout, quand même, il y a une fidélité. Vous tenez l'un à l'autre, mais vous êtes séparés l'un de l'autre. Euh, il peut y avoir un lien très très puissant parce qu'on a l'amour d'un côté et que cette personne ici, monsieur masculin, a du mal à se séparer euh, d'une situation qui justement euh, vous fait, qu'il vous trahit en fait. Cette situation qui le retient. Il le veut, il veut se, se séparer, il veut enlever le boulet quel qu'il soit, mais il n'y arrive pas. C'est plus fort que lui, et malgré l'amour qu'il a, vous subissez cette, cette incompréhension, en fait, là. Cette personne qui n'arrive pas à sortir, qui n'arrive pas à trouver le chemin de la lumière. Il s'est égaré, peut-être qu'il a fait fausse route, il s'est trompé, et euh, du coup, c'est vécu comme une trahison pour vous, et que vous êtes séparés, et que vous souffrez de cette, de cette situation. Mais quand même, il y a un lien, même si vous êtes séparés loin, vous tenez l'un à l'autre hein, quand même. Hein. Bon, voilà, à, à savoir, j'espère que ce n'est pas trop toxique, ça pourrait l'être. Euh, le comportement, par exemple, d'être amoureux mais de ne pas suivre son cœur, ou d'être amoureux parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a quelque chose qui nous retient, euh, vraiment, mais on n'a jamais trop le, le, le couteau sous la gorge, sauf si on est vraiment marié, alors là, pour le coup, oui, euh, ça a un peu, euh, voilà... Hein, euh, et encore, en, si vraiment quelqu'un veut divorcer, il divorce. Hein. Donc voilà, je ne sais pas euh, votre situation, mais est, elle est un peu plus compliquée et lourde, en tout cas sur cette semaine. Voilà, je vous fais de gros bisous et passez euh, donc euh, une belle semaine. Je vous retrouve, euh, j'espère, très vite. Merci pour tous vos j'aime, vos commentaires. Euh, grâce à vous, je reste. Sachez-le. Grâce aux commentaires, grâce aux j'aime. Si vous voulez me voir rester, donnez-moi de la force s'il vous plaît. <rire> je suis en train de virer de bord autrement. <rire> Pas dans le sens que vous croyez. Hein Allez, je vous fais de gros bisous. Euh, ciao, ciao, prenez soin de vous.